Salut tout le monde, c'est Faton Pu. Dans cette toute nouvelle vidéo, les gars, on va jouer à un jeu qui s'appelle Hitler. Alors, je sais pas si j'ai fait un bon accent ou pas. Bref, alors, euh, c'est un jeu d'horreur. Voilà, je vais pas vous spoil. Mais c'est flippant en fait. C'est flippant et, et, et voilà. J'aime pas les trucs flippants, mais genre, euh, pour vous, je vais le faire. Haha! <rire> D'ailleurs, merci beaucoup pour les 100 vues sur la vidéo camping. Ça me fait très plaisir. Bon, bref, euh, c'est parti. On va pas perdre plus de temps. Oh. oh, ils ont fait le chapitre 2 Pas mal, mais il en manque 3 à faire. Bon, on va choisir le chapitre 1. Oh punaise, la télé télé, elle m'a... Elle m'a terrifié, la télé. Oh Ok, est-ce que j'ai mis du son Ok. Alors, euh, ouais, du coup là... Ah, ça, je pense que c'est notre chambre. ça, ah, ça fait flipper Grim, ok ça c'est... Ok ça c'est les chiottes. Hop. Grim, c'est qui Oh punaise Oh ok, là ici on a un mec. Salem. On peut parler Dégage de ma chambre s'il te plaît. Oh le bâtard Ok c'est comme ça. Pendant quelques secondes j'ai cru qu'il y avait un, un gros skrimeur là. Oh Mais c'est creepy. Salut ah c'est mon père euh, Je vais aller euh, faire des courses. Euh, sois sûr que tu vas au lit euh, à 10h. Il m'a même pas dit salut ce bâtard. Ok. Alors je dois aller au lit dans 11 minutes. Ok. Bah, dans 11 minutes j'imagine qu'il sera déjà rentré. Hmm. Ah ok, là c'est la chambre. Non mais en vrai Genre, c'est super cool. T'imagines, il y a des familles dans leur maison, ils écrivent vraiment papa et maman. Ça m'a fait flipper. Ah ouais, même eux, ils ont une, euh, une salle de bain que pour eux. Ok, c'est comme ça. <rire> c'est quoi Ah, c'est là. Je suis pas autorisé à aller dans la cave. C'est le début des, des trucs chelous. Hein. Ça, c'est la cuisine. Ok, ça, c'est la cuisine. Je vais pas juger. Bon. Alors, on va... Euh... Ok, du coup là y a un... il a n'a pas changé de tenue, on dirait. Mais il fixe le plafond. Il y a un truc qui te dérange dans le plafond, on voit. Oh putain. C'est quoi ce bruit, c'est quoi ce bruit Ah ouais, 10 heures en fait, c'est passé en... Euh... C'est passé en 5 minutes, quoi. Bon, allez. Oh, easy boss. Pas de skimmer, meurt, pas de skimmer, meurt, y aura pas de skimmer, meurt. T'inquiète, c'est quoi ce bruit? Réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bah oui, moi aussi, je me pose la question. Il est quelle heure déjà? ouais, ouais, quand même. Moi, je dors, je dors un peu plus longtemps. C'est quoi, c'est. Non, me dis pas que c'est la clé pour aller dans la cave. C'est quoi ce bruit Quoi Mais il y avait une respiration quand j'ai ouvert. Oh mon punaise. J'ai juré, non oh. Chapitre 1 Exploration. Oh. Ok. Une main. Oh. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas... Oh! Oh! Oh! C'est cool, non Oh! What? Non, non, non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Ça fait même pas 10 minutes que je suis dans la map. Prends la porte, elle est ouverte! Qu'est-ce okay, que je vais donner la lumière? Est-ce qu'on tente pas peur? Oh, je pas aimé qu'il y ait un truc hein. Il est où, même lui, il est allé faire les courses ou quoi? Mais je, mais je fais de l'insomnie ou quoi? Je dois probablement retourner au bi Moi, je me suis éveillé. oh punaise Il y a un mec c'est quoi ce truc attention euh... soyez concentrés ce n'est pas un test une entité hostile euh, une entité hostile inconnue est dans, le... est dans la zone ah non non non non j'ai jugé je coupe le son j'ai jugé je coupe le son Green est-ce que t'es là Il y a personne. Il y a un truc dehors qui me suit. J'ai perdu mes clés. Ouvre vite la porte. Euh... Non, je vais pas ouvrir, Je vais pas ouvrir. Ça a dit que même s'il y a un membre de la famille qui manque, faut pas essayer. Voilà, je m'enferme. Je devrais peut-être dormir. Ok, je suis d'accord. Je sais qu'ils ont vu la cave. <rire> en fait, c'est pas grand quoi. Il, il me cherche. Bah oui, il te cherche. T'as que quoi Ah Oh punaise Waouh C'est gigantesque ah ah Oh non, non Il va super vite ah ah euh. Ah. Ah. Euh, euh. Il n'a pas survécu, là, on est d'accord Je peux aller Non j'attends, j'attends. Oh la sortie, la sortie, la sortie Oh Oh Enfin En fait c'était la sortie du rêve on début. Non non non non non non non non non Il a plus les... Je crois que tout ça c'était un mauvais rêve. Oh. Hmm. Aucun signal. Eh, hey, salut Oh, il y a des mecs Tu veux jouer à un jeu j'ai dit... Est-ce que tu veux jouer à un jeu Oui. Oh Non, il est en train de venir Il est en train de venir Oh C'est quoi ce bruit C'est quoi ce oui. Non, il a plus d'électricité. Oh, un CD. C'était pas ici avant. Peut-être si je le mets dans le décodeur. Oh, punaise. J'ai pas envie Oh, mon père, il me parle. Grim, qu'est-ce que tu fais ici il y, avait, il y a une raison pour que je te dis que personne n'a le droit d'aller là. Mais bon, euh, continue tout droit. Hmm. Oh, ok. Il y a une autre salle de contrôle pas loin. Euh, moi, je suis bloqué ici. Euh... Euh, fais attention, ok. Oh non, non, papa, papa. C'est quoi? Euh, ok. Oh non Merde. Gim, fais-moi une faveur. Ah. Non Dis à Grimbois et à ta mère que je les aime. Non Je vous aime tous. Salut, euh, fiston. Euh, continue tout droit, continue et euh, suis mes instructions. Il y a une jonction euh, devant. Va à la porte de gauche. Il ne va pas à la porte de droite. Je fais Alors, mon père il est mort. C'est sûr là, c'est le monstre qui parle. Oh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 Bah j'imagine qu'on a glissé la map. Bah voilà si je l'ai pas glissé quand même, il euh, y a la vidéo d'un youtubeur en description. Je vous mets la vidéo complète en description. Et du coup bah bah allez, c'était factant plus. Je vous dis ciao. Euh, N'hésitez pas à liker, et à vous abonner. Allez, ciao les gars.